S'il vous plaît, monsieur, on applaudit. Mesdames et, mesdames et Messieurs, on applaudit très, très, très fort. Deméo et sa troupe, s'il vous plaît. Merci, c'est parti. Joyeux, joyeux Joyeux C'est vrai, vous êtes là. Alors, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que vous êtes très nombreux dans cette salle ce soir. Quand je dis joyeux, joyeux, vous n'avez qu'à répondre joyeux. C'est vrai aussi que l'histoire que je vais vous raconter. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Merci, mesdames et messieurs. Si vous avez tous répondu présent, c'est dire qu'elle vous intéresse un tout petit peu. N'est-ce pas N'est-ce pas Alors, partageons ma joie. J'ai dit donc, joyeux joyeux. joyeux ça, c'est bien. Alors, on va commencer par là. Joyeux joyeux. Et là-bas, joyeux. Ensemble, joyeux, joyeux Voilà Merci madame Merci monsieur Merci du fond du cœur Merci de partager avec moi Ces instants De grand bonheur Vous ne le savez peut-être pas mais moi, Alphonse de Méo, ce n'est pas tous les jours que je prends plaisir à faire la cuisine, à mettre la table et à attendre ma femme. <rire> ma femme, je vous dis, elle est belle. Je dirais même la plus belle. Hein Qui a parlé là-bas, là ? Là? Ah non, non, non, non, non. excusez-moi hein. Ne me faites pas dire ce que ma bouche n'a pas confessé hein. Moi je n'ai jamais dit Et là au grand jamais Que les autres femmes n'étaient pas belles Ah non, ça je ne l'ai jamais dit Mais c'est sinon Sinon c'est à leur mari de le leur dire Elles aiment ça les femmes hein? Vous aimez ça non mesdames Elles aiment qu'on soit leur petits soin Alors chers amis un homme expérimenté, voici un conseil. Tu fais quoi là là Tu ne sais pas quelle date on a aujourd'hui Aujourd'hui, là Il ne faut pas me poser la question que tu sers. Sais. On a quelle date aujourd'hui euh, 15 décembre. Voilà ce qu'ils font. Et puis quand on les frappe à Paris. On dit on frappe les hommes. On est le 15 décembre aujourd'hui. Non, je n'ai pas dit 15 décembre. Est-ce que vous m'avez entendu dire 15 décembre tout à l'heure oh, oh, Aujourd'hui, on est. Qui peut me. Aujourd'hui. Voilà ah, Merci mon frère. Lui, il est au courant qu'aujourd'hui, c'est le 14 février. Mais qu'est-ce qui ah, se oui. passe le 14 février Mais 14 février, c'est 14 février. C'est une date dans un calendrier. Débéo pour toi et moi, là. 14 février, il y a quoi dans, ce, dans cette maison Ah ouais, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui quoi C'est aujourd'hui Allez viens dans mes bras ma chérie. Allez bien. Tu sais qu'on doit aller faire les courses. Hein? Moi, 14 février la fois les si courses. S'ils ont fermé Saint-Denis. Oui. Tu vas créer viande dans la maison. D'accord. C'est ma femme, hein C'est ma femme. Elle est belle. Alors donc, je vous disais. Un homme expérimenté. C Voici un conseil ah, Planter un nouveau décor Et ajoutez Une, deux, trois étoiles Pas plus mesdames hein? Surtout messieurs Vous pouvez même ajouter une petite musique Et regarder droit dans les yeux de votre femme Et lui dire Ma chérie Tu es belle le Seigneur t'a créé à l'aube du jour où son inspiration était encore intacte. Vous pouvez même l'appeler maman. Oui, il est écrit quelque part que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à... Vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites, hein L'homme titra son père et sa mère pour s'attacher à... Encore plus fort. À... À sa femme. Et je vous dis, mesdames et messieurs, c'est divin ces choses-là. C'est divin. Il fait froid, hein Il fait froid dans cette salle, hein Vous avez froid, non, mesdames et messieurs Hein Ça va Alors, si ça va, je voulais qu'on s'embrasse embrassez-vous. C'est des choses que vous avez l'habitude de faire quand même. Hein. Allez-y, embrassez-vous. Allez, madame. Eh. Il y a un monsieur et puis il y a une dame là. Madame, jetez-vous dans les bras de monsieur. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez, monsieur, jetez-vous dans les bras de madame. Allez-y, on y va. Ok, ça va, non? Allez, bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soir, nous avons fait des rencontres c'est ça le principal dans la vie. Ah oui, les rencontres, parlons-en un tout petit peu. Alors vous savez en France, pour draguer une go ou une meuf si vous le voulez bien, qu'est-ce qu'on fait? On l'invite à la terrasse d'un café. Et moi je dis, c'est barbare. Vous vivez encore dans histoire vous Pour à vos fait vous invitez les jeunes femmes à la terrasse d'un café et vous lui donnez vous leur donner euh, de la boisson alcoolisée ou caféinée après on s'étonne on s'étonne on s'étonne que les femmes elles sont nerveuses en France mais moi je vais vous dire voilà comment ça se passe chez des gens civilisés en Afrique Vous savez, en Afrique, vous draguer une jeune femme, on l'invite entre 0h et 1h du matin et devant une boulangerie. À ce moment-là, le boulanger, hein, il a encore du pain bien chaud et bien croustillant. Eh bien, une fois armé d'une bonne baguette, vous pouvez tranquillement vous éloigner à l'abri de tout regard indiscret, pour vous nourrir avec elle, <rire> d'un aliment consistant, qui vous réchauffe le corps, et puis là, il ne vous reste plus qu'à lui réchauffer le cœur. <rire> Alors c'était au 240e jour, des huit mois bien comptés, moi, Alphonse Mio je n'avais plus fait le voyage au septième ciel. La raison, elle est simple. Hein? Personne, et là, personne, je vous dis que personne, ne voulait s'apitoyer sur mon, mon sens biologique. Toutes me cassait le cou. Mesdames et messieurs, c'est dans ces circonstances-là que le grand hiver de cette année a débarqué <rire> Il fallait se trouver un chauffage et hey, Pas n'importe lequel chauffage, hein. Un chauffage humain Humain Bon, écoutez, c'est une nouvelle marque non encore déposée, hein. Mais déjà, moi, je peux vous dire que le chauffage humain, il est, il est écologique il est économique. Et puis en plus, il vous procure des sensations que vous gardez pour longtemps dans un coin de soie. Ah, chauffage humain. Et puis mon père m'a dit, une femme bien nourrie ne peut rien vous refuser. Ça c'est vrai. C'est une femme qui dit que c'est vrai. Alors je prends ma baguette et je prends ma jeune dame et nous nous éloignons, alors c'est l'anniversaire de mon mariage, je vais chercher mes invités et on est à tout à l'heure mesdames et messieurs.